Demande 67 Longue vie et bonne santé. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Merci de m'accorder une longue vie dans la plénitude de la pleine santé. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci